Ah! Sono arrive, les srab, Vous êtes pas prêts, on charbonne ça comme des P1, mon pote! Ha <rire> ha! Sonorenzo, débarque, toute la merde dans sa cage la pharma, on va fumer votre air Ordo dans ton cul, codéine pour mes dragons, j'ai pimpé ma croix sur ma fal, y a des néons. Je suis le grand frère de Selim, le grand frère, ce soir je suis de garde, j'ai de très bons somnifères. Au quatre coins de la salle, y a des traces de mon nictère. Je les fait pincer pour les faire taire. M'amène, m'amène, un inscrit à tous les srabes. Et toutes les années sub qui se passe du Prozac sous la table. Je suis le grand maître pharma qui fait peur au futur pal. J'ai 86 pilleuls et 132 de chambre. Cours de science à NAD, donc donc vais pas à la fac. Mon cri critérium devant toute la station. Pas très Michel, celle-là faut que tu la bats. Quand j'ai paumé le serment, bien m'a demandé pardon. Aval, aval, c'est riche en salmonella Caval, caval, on va s'y mettre à 3. On drague les P2 avec du passo. Ah, Je suis là pour niquer les exams de pharma. J'en détonne de tests pour le HIV. Je les ai testés et je suis contaminé. Alphras la main t'élance lance par oxétine, Albrason, la main t'es lance par oxétine Je veux faire des sous, elle veut toucher ma poutre J'aime les sports de brise et de combat Coque déshydraté, réologie des poudres, y'a ceux qui boivent et ceux qui boivent pas Tire dans le et passe-moi ton craqueur, t'inquiète c'est double dos, ça va tirer tout le quart d'heure Désolé l'ami, je suis peut-être un bon parleur Mais n'oublie jamais que du sono je suis l'empereur Ma codéine vient te rajouter un tube Par moi un du son va se faire de la dune J'aime tout racheter surtout les soutiens gorge dans 10 ans Les biotechs seront enfin sous mes ordres Un au bout des doigts Et l'autre au bout de la pile Je vois des secs à la. Comme un chinois à l'usine, tu révises tes cours, vas tu me fais de la peine J'ai lu les annales, ça valide en deux semaines Ah, est-ce que t'es toujours debout ma mène Ou mon TNT t'a mis à terre Ah, ouais, retourne réviser ton ULC si tu veux pas redoubler On est là pour pervertir la jeunesse